je me prête à tailler euh, tous les branches là que vous voyez donc euh, j'ai un destructeur euh, qui marche pas mal et qui est électrique donc euh, l'avantage par rapport à un destructeur thermique c'est que comme c'est pas un moteur euh, thermique justement on n'a pas besoin de le démarrer plusieurs fois par an pour le faire tourner donc euh, je m'en sers à peu près une à deux fois par an maximum donc euh, le problème des moteurs thermiques c'est que ça s'abîme assez vite quand on ne les utilise pas donc euh, c'est donc pour ça que j'ai choisi ce type de, de destructeur donc euh, voilà je vais attaquer et je vous reprends tout à l'heure il reste du tas de branches que j'avais j'ai encore des branches de l'eucalyptus, celle-ci euh, je vais attendre qu'elle se dessèche un peu là je vais finir ça je vais prendre ma scie parce que les il y a des morceaux qui sont vraiment trop gros pour passer dans le destructeur, c'est clair, ils passeront pas. On peut mettre à peu près 3-4 cm de diamètre dans le, dans le destructeur, ce qui est déjà pas mal. Donc euh... voilà, j'ai un plusieurs sacs. Et ça me donne ça. Me donne ça. Donc n'y pas parfaitement déchiqueté. Je ne les repasse pas plusieurs fois. Mais bon voilà, ça, ça va pouvoir me servir à couvrir à couvrir mes bacs donc j'ai ce gros sac que je ne vais pas remplir plus parce que c'est super lourd j'ai deux sacs de poubelles aussi parce que j'ai plus trop de, de sacs à, à, à herbe pour, pour les, les, les mettre dedans donc je vais ramener mes sacs pour les mettre à l'abri de la pluie essentiellement bon ça sera pas pour tout de suite apparemment mais bon il peut neiger je pense dans quelques jours donc voilà je vais commencer par couper ces branches là qui sont vraiment trop grosses. Donc euh, là. là on voit que vraiment l'épaisseur, ça c'est vraiment trop gros. Ça va faire au moins euh, 6... 6 cm. Ça ne ira pas. Et ça aussi, donc je vais, je pense que je vais couper ici. Là. Et l'autre partie, je la mettrai dans ma cheminée. Ça, c'est pareil. C'est trop gros, ça. Ça passera jamais. Donc, euh, je coupe. Ensuite, comme ça, j'aurai plus qu'à tout passer au destructeur. Et euh, ça sera fini. Donc, euh, j'aurai plus qu'à ranger les sacs. Et euh, quand il fera meilleur et que j'aurai planté euh, ce que j'ai à planter, je pourrai recouvrir euh, mes bacs de ce, de ce bois déchiqueté. Voilà. Allez, j'y vais. Pas pu couper qui était vraiment trop gros que je passerai dans ma cheminée, c'est pas grand chose, mais ce sera toujours euh, du bois de chauffage. Voilà, et tout le reste, je vais le passer avec, euh, avec ce qui reste là-bas. Donc, euh, j'ai fait place nette là, je viens de terminer la partie branchage et euh, j'ai passé euh, deux, deux branches de, de eucalyptus. En fait, je m'aperçois que ça va super bien quand même, quoi. Ça, ça les découpe parfaitement même s'ils sont pas secs, donc euh, en fait je vais tout passer je vais vous montrer, vous allez voir, ça passe super bien Rien à faire. On Ça est vraiment très bien est vraiment euh, super fin c'est vraiment, vraiment super fin franchement ça sent super bon ça sent l'eucalyptus à plein nez c'est vraiment euh, super odeur quoi. Bon, bah voilà, bah je continue et puis au final euh, je vais pouvoir tout terminer aujourd'hui donc euh, je suis content donc euh, la, la, le déchiquetage c'est terminé donc euh, j'ai réussi à constituer euh, pas mal de sacs en fait. là j'ai celui-là qui est vraiment très long, et qui est très lourd aussi et j'ai trois sacs poubelles c'est des sacs à gravats mais j'avais plus rien d'autre donc euh, il faudra que je des sacs euh, qui, sont pas, euh, qui laissent passer l'air parce que là euh, j'ai peur que ça se décompose ça se ça pousse même si on me permet de refaire euh, la fin de, de ma vidéo en fait, euh, est concernant le, le paillage euh, avec euh, de l'eucalyptus. Euh, il y avait trop de vent euh, hier, en fait, euh, je m'en excuse. C'est euh, pour ça que j'ai préféré couper et recommencer. Euh, donc euh, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que euh, je peux utiliser euh, le paillage de l'eucalyptus pour mettre sur mes plantations donc, je, il faut que je fasse des recherches sur Internet. Euh, et euh, ce que j'aimerais, c'est si certains d'entre vous ont la réponse, euh, parce qu'ils ont fait eux-mêmes euh, l'expérience ou parce qu'ils euh, ont des infos euh, de contre-indication euh, à utiliser les, les feuilles d'eucalyptus, euh, merci de, de, de me l'indiquer parce que vraiment, euh, je, je me pose vraiment la question. Donc, c'est pour ça que je les ai mis à part. Euh, et que euh, pour l'instant, je ne les mettrai pas tout de suite euh, en paillage euh, sur, euh, sur mes cultures. Donc euh, voilà, Donc, euh, bah, écoutez, euh, si vous avez aimé la vidéo, euh, comme d'habitude, euh, mettez un pouce en l'air, ça sera sympa. Euh, partagez la vidéo si vous en avez envie, et, euh, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, comme ça vous tiendrez au courant de, de mes dernières vidéos. Allez, à bientôt